Ma dernière journée à San Diego, c'est Néhédrachet, je pars à New York pour une nouvelle aventure encore. Et aujourd'hui, je voulais partager avec vous une histoire. C'est l'histoire de quelqu'un qui souhaitait déménager et qui est arrivé dans une nouvelle ville. En arrivant à la ville, en fait, il rencontre un monsieur qui est installé à un, un carrefour et il lui fait euh, « Hey G, comment ils sont les gens ici ?» me fait euh, mais ça dépend vous venez d'où il fait ben je viens de l'autre village là bas il fait ah oh, mais ils étaient comment les gens là bas dans l'autre village oh ils étaient magnifiques ils étaient super, ils étaient géniaux j'ai eu beaucoup de mal à quitter ces villages parce que c'était vraiment des gens adorables, attachants il fait ah oh, mais vous avez énormément de chance vous savez quoi les gens ici sont exactement de la même manière, il fait ah bon oui oui oui c'est pareil, ah oh, mais c'est super et euh, quelques minutes plus tard tiens une autre famille qui vient euh, s'installer dans la même ville et là, euh, il repose la question euh, à, à, à ce monsieur-là. Il fait « Mais euh, on arrive dans cette ville, on aimerait savoir comment ils sont les gens, etc. Et » Il fait « Mais, mais d'où vous venez ?»« Eh bien, nous, on vient de l'autre village là-bas. » Il fait « Ah oh, Mais ils sont comment les gens de l'autre village là-bas »« Ah oh, Horrible C'est des menteurs, c'est des tricheurs, c'est des profiteurs, c'est affreux. »« Je suis tellement content d'avoir quitté cette ville et de venir ici parce que pour moi, c'est un nouveau départ. » Il fait, bah alors ils sont comment les gens ici Ben, bah, ils sont un peu comme ça aussi. Il fait quoi Oh là là Et là, il se met à se battre avec sa femme. Je t'avais dit qu'il fallait qu'on aille dans notre ville, pas celle-là, etc. Donc, ils s'en vont. Et là, il y avait un monsieur qui avait assisté à la scène. Et en fait, il s'est arrêté. Il est allé voir les, le, le monsieur. Il lui a dit, mais je comprends pas. Pourquoi tu n'as pas été sympa Pourquoi tu as menti Au premier, tu leur as dit, voilà les gens que vous allez trouver. Et au second, tu leur as dit, voilà les gens que vous allez trouver. Il aura dit, mais ben non, j'ai pas menti, parce que c'est exactement ce qu'ils vont trouver. Chaque personne vient avec quelque chose dans son cœur. Et son monde extérieur est complètement tributaire de son monde intérieur. Le premier est venu avec des ondes très négatives, en pensant que tu sais, les gens sont mauvais, sont méchants, sont magouilleurs, sont voleurs. Ben, c'est ce qu'il trouvera. Les autres pensent qu'au contraire, les gens sont magnifiques, c'est super. Alors moi, je voudrais vous partager une expérience. Quand j'étais sur le point de venir ici aux états unis Beaucoup de gens m'ont dit Oh là là, tu vas aller là-bas, c'est un pays capitaliste, les gens sont superficiels, ils ne nouent absolument pas d'amitié, euh, ils en ont que pour ton argent, si jamais tu les invites ou quoi, ils sont là, sinon c'est même pas la peine. Euh, ils sont vraiment orientés euh, euh, business et orientés euh, opportunités. Et au fait, c'est rentré par là, c'est sorti par là, en me disant Je vais avoir mon, ma propre expérience. Voilà moi qui je vais rencontrer aux états unis je vais rencontrer des gens exceptionnels, magnifiques, super parce que je crois en l'humanité, je crois en la bonté des gens, je crois en l'amitié, la, je crois en des choses magnifiques et, et comme disait la chanteuse Shade, you can bring out the best in someone or the worst. Quelle que soit la, chose, la personne que vous allez avoir en face de vous, elle a les deux, elle a le bon, elle a le mauvais. Si vous focalisez sur le mauvais, je peux vous garantir qu'elle va vous l'offrir sur un plateau en or. Si vous vous focalisez sur, son, sur, son, voilà, sur ce qu'elle a de beau et de merveilleux, c'est exactement ce qu'elle va, elle, elle va vous offrir. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose, les personnes qui tombent amoureuses, vous savez pourquoi elles tombent amoureuses l'une de l'autre Parce qu'elles tombent amoureuses sur comment la personne, elle lui permet de se sentir quand elle est auprès d'elle. C'est ce sentiment qu'elles aiment. C'est wow, « Waouh Quand je suis auprès de mon amoureux, de mon chéri, de ma chérie, je me sens comme ci, si, comme ci, si, comme ci, si, comme ça. » C'est pareil dans les relations humaines, professionnelles, etc. Donc, depuis que je suis là, je rencontre des gens exceptionnels, des gens fantastiques, genoux, des amitiés de folie. Les gens m'aident. Mieux que ça Vous savez, ici, en Europe ou là aux États-Unis, quand vous sortez quelque part, c'est moitié-moitié. Financièrement, un homme, c'est chacun paye pour soi, ce qui est tout à fait normal. Chez nous, dans d'autres pays, les pays arabes, c'est un peu différent. On a un rapport à la femme un peu différent. Même ici, je n'ai jamais mis ma main à la poche sans le dire. Et pourtant, je suis venue vraiment en me disant je vais respecter les lois, je vais respecter. Les, les, les us et les coutumes du pays où je vais, j'ai même pas eu à le faire. À chaque fois que j'étais avec des gens, non, non, non, non, non, non, tu es notre invité, tu es notre invité, et j'ai trouvé ça magnifique. Donc, encore une fois, croyez en vous, croyez en vos rêves. Même si on vient vous parasiter avec des choses, ne les laissez pas rentrer. Faites hein, ça rentre par là, ça sort par là. Par contre, faites rentrer toutes les choses là-dedans parce que c'est là où ça se passe. Voilà, c'était ma dernière vidéo depuis San Diego. Je vous retrouve à New York. It's gonna be much more fun, uh, much more entertainment. J'ai rencontré quelqu'un de Broadway. Uh, donc, uh, je vais faire une interview de quelqu'un qui va à Broadway. C'est connu, Broadway, c'est une des plus grosses uh, productions uh, uh, de, de, de spectacles aux États-Unis d'ici là prenez soin de vous et je vais le dire parce qu'on m'a dit je ne le dis plus, j'ai dit parce que c'était des vidéos en français mais c'est ma signature à moi c'est Allah qui veut dire God bless you et que Dieu vous garde d'ici là je vous dis à New York